Bonjour à tous, donc euh, nous allons prier les mystères joyeux avec, euh, avec le livre euh, Un souffle qui passe, le deuxième volume euh, donc euh, ce sont des, enfin le, le plan du, du rosaire c'est euh, donc euh, à chaque mystère il y a une méditation de l'ange et ensuite on prie euh, le Notre Père et les Je vous salue Marie donc il existe un tome 3 de, de, ce, de cet ouvrage, euh, mais il, je, je n'arrive pas à le trouver, il est introuvable. Mais euh, je vous renvoie au site internet qui est vraiment euh, très bien fait. Euh, et euh, donc euh, nous allons commencer. Les méditations des mystères joyeux du Très Saint-Rosaire, inspiré au messager par son bon ange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.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 fruit du mystère, l'humilité. Lorsque nous souhaitons méditer sur l'humilité, ne cherchons point à le faire dans l'esprit des pharisiens et des docteurs de la loi, mais sachons redevenir des petits-enfants et ouvrir notre cœur tout grand au Seigneur. Quelle magnifique vertu que cette humilité, dont notre Sainte Mère a été privilégiée durant toute sa vie. Pour la mieux comprendre, tournons-nous vers la Vierge de l'Annonciation, celle qui sut accueillir dans son cœur sans tâche la parole de Dieu et la cultiver dans la discrétion et l'amour le plus pur. Savons-nous, nous aussi, l'accueillir, cette parole, et la faire nôtre Savons-nous être humbles face à nous-mêmes et, et ne pas toujours nous prendre pour quelqu'un de bien ou quelqu'un d'un peu mieux que les autres physiquement, socialement, intellectuellement Savons-nous reconnaître nos propres faiblesses et en particulier celles qui nous choquent si souvent chez les autres mais que nous avons tant de mal à déceler chez nous. Savons-nous enfin avoir l'humilité d'en demander pardon à Dieu et à notre prochain Par nature, l'homme est chaque jour porté à se mettre en avant, à se faire admirer, à se faire aimer, et combien d'artifices n'hésite-t-il pas à utiliser pour parvenir à ses fins Dans cette société où les apparences l'emportent sur la vérité, comme il est difficile, Seigneur, de rester humble. Chacun y étale en effet ses atouts, plus ou moins accentués par un savant maquillage. Mais vous, Seigneur, qui savez débarrasser notre âme de cette couche de lustre, apprenez-nous à voir clair en nous-mêmes, comme vous voyez clair en nous, et à reconnaître notre toute petitesse. Si nous possédons la beauté, la richesse, l'intelligence ou quelque autre vertu qui charme tant le monde, apprenez-nous non pas à les étaler à ses yeux afin de susciter l'envie ou la convoitise, mais à les porter avec humilité jusqu'au pied de votre croix et à les faire fructifier à l'école de vos commandements afin d'aider nos frères humains à vivre sainement et à vous mieux connaître. N'oublions pas non plus, Seigneur, de vous remercier pour toutes les vertus dont vous nous avez comblés. Et si parfois nous avons tendance à oublier ingratement votre bonté, ouvrez plus grand nos yeux sur les misères du monde, afin que nous apercevions combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont plus malheureux que nous. Alors Seigneur, donnez-nous l'humilité, donnez-nous cette vertu qui a habité le cœur de votre sainte mère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 Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Jésus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Jésus. Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Jésus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gracia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et Benedictus fructus ventristui Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et Benedictus fructus ventris tui Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gracia <upward> Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in inora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in inora mortis nostrae. Amen.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 Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in mortis nostre, Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Deuxième mystère, la visitation. Fruit du mystère, l'amour du prochain. Parce qu'elle possède la vertu d'humilité, Marie est choisie par Dieu pour devenir le réceptacle de son amour, cet amour qui, toujours discret, va transparaître à chaque moment de son auguste vie. Marie accepte de concevoir le Sauveur pour le donner au monde et son âme ravie chante les louanges de Dieu dans le Magnificat. Savons-nous, nous aussi, accueillir les dons que Dieu nous a faits pour les donner au monde Et s'il en est ainsi, savons-nous toujours donner au nom de Dieu, sans craindre de proclamer notre, notre foi Savons-nous donner, certes, une assiette de soupe ou faire le mône, mais aussi nourrir les âmes qui nous entourent de la parole de Dieu Osons-nous parler de Dieu savons-nous lorsque nous donnons donner avec discernement et prendre garde de copier le monde qui, sous une apparence de prodigalité, abandonne entre les mains des enfants et des adolescents les armes de leur propre destruction à des doses souvent mortelles. Il est vrai que Dieu lui-même nous a laissés libres, mais il a cependant envoyé son propre Fils pour nous éduquer et nous servir de modèle. Si donc nous voulons vivre en chrétien authentique, restons à l'école de son enseignement et sachons transmettre celui-ci à nos enfants avec une douce fermeté. Car la fermeté n'est point exclue du véritable amour. Elle en, est, elle en est au contraire une composante essentielle. Celui qui donne à l'enfant le couteau avec lequel il va se blesser ou blesser son frère porte une lourde responsabilité. Mais il est des blessures que les parents ne savent pas toujours voir lorsqu'ils concèdent à leurs enfants trop de liberté. Ce sont les blessures qui empoisonnent leur âme celles qui marque leur esprit d'indélibile séquelles et que diffuse abondamment la presse et les médias. Puisse donc l'Esprit Saint venir à notre secours et notre volonté de faire le bien, triompher des tentations. Savons-nous, dans cette perspective, être un exemple pour les autres Voilà encore une façon de les aimer, en famille, au travail, dans les loisirs. Savons-nous ne pas toujours soutenir que nous avons raison envers et contre tous Notre prochain n'a-t-il pas lui aussi son mot à dire N'a-t-il pas lui aussi une sensibilité qui lui est propre Dans les différents, Seigneur, soyez toujours notre arbitre. Faites entendre votre voix au fond de notre cœur, afin que nous sachions avec honnêteté reconnaître nos torts et demander pardon. Aimer les autres, ce n'est pas toujours satisfaire à leurs désirs, bien au contraire. C'est apporter Dieu où que, vous sois, où que nous soyons par notre rayonnement, notre pureté, notre charité, notre prière. C'est savoir dire oui, même par sacrifice,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 Nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventristui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et inora mortis nostre. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Troisième mystère, la nativité de Jésus. Fruit du mystère, la pauvreté. Lorsqu'il est question de pauvreté, nous pensons à l'enfant Jésus, couché dans une mangeoire et aux hommes de cette terre qui sont les plus démunis. L'état de pauvreté n'est-il pas, en effet, à mille de l'esprit du monde, celui qui nous pousse, au moyen de l'argent, à satisfaire nos désirs matériels, même les plus déraisonnables Mais l'homme qui volontairement se contente de peu et détourne son regard de la société de consommation pour le tourner vers le Seigneur ne peut craindre de faire fausse route. Car celui qui n'a Dieu que pour les richesses de ce monde et de préoccupation que pour la pas du gain ne peut servir de maître à la fois Dieu et l'argent. De même, le pauvre qui ne rêve que de devenir riche de cette richesse matérielle qui, si souvent détourne de Dieu, ne saurait posséder le véritable esprit de pauvreté. Être pauvre, c'est d'abord être humble, humble face à Dieu et humble face à son prochain. Être pauvre, c'est reconnaître que tout ce que nous possédons jusqu'à notre propre vie ne nous appartient pas mais appartient à Dieu et que nous avons le devoir d'en faire usage et de gérer les biens qui nous ont été confiés avec sagesse, respect et discernement. Être pauvre, c'est se sentir bien ignorant des choses du ciel, bien infirme de spiritualité et demander le l'aumône au Seigneur, lui qui comble de bien les affamés. Être affamé de Dieu, c'est bien cela que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Se nourrir chaque jour de sa parole et de saines lecture spirituelle, se bien confesser avec sincérité et repentir, communier souvent à son corps et à son sang, et s'imprégner totalement de son amour si pur et si grand. Se dépouiller de toute volonté propre, de tout égoïsme, de tout esprit de rébellion, devenir véritablement pauvre pour l'accueillir, lui, le Seigneur, et ne plus faire qu'un avec sa volonté. Mais la foi ne peut plus se vivre comme cela, rétorqueront certains. Il faut avoir les pieds sur terre. Le Christ ne les a-t-il pas eus, lui qui a choisi de vivre la passion pour nous sauver Alors n'écoutons pas ces paroles insensées. Si nous choisissons de vivre de cette, spiritu cette spiritualité-là, si nous laissons Jésus-Christ habiter totalement notre cœur, il ne fera pas de nous des êtres fermés en proie à un illuminisme douteux, mais il nous donnera son Esprit Saint pour nous aider à le mieux servir à travers chacun de nos actes, chacune de nos paroles et chacune de nos pensées. Il nous donnera de son amour pour nous aider à mieux aimer, de sa miséricorde pour nous aider à mieux pardonner, de sa pureté pour nous aider à mieux respecter toute créature vivante, à commencer par notre corps, de son discernement pour nous ouvrir les yeux sur les pièges du démon, et enfin de sa force pour nous éloigner des tentations,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 Nunc et in mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulibus et Benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Non et in mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et Benedictus fructus ventristi Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Non in hora mortis nostre. Amen.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 Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in catinora mortis nostre. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Quatrième mystère, la présentation de Jésus au Temple. Fruit du mystère, l'obéissance et la pureté. Nous sommes-nous nous sommes demandés pourquoi l'homme du monde témoignait généralement autant de mépris pour ces deux vertus que nous devons chérir, l'obéissance et la pureté Regardons autour de nous. Nul ne peut nier que nous traversons des temps de rébellion contre la plus élémentaire morale et que bon nombre de chrétiens séduits par ce courant empoisonné commencent à manquer sérieusement de discernement. L'homme qui baptise avec le monde se trouve en effet possédé par un esprit de révolte qui masque à son entendement le véritable sens du péché comme le sens du bien. Il confond volontairement mal et souffrance d'une part, bien et bien-être d'autre part, et il bannit le mot « péché » de sa bouche. En effet, pour lui, toute faute ne peut être que Véniel, aux yeux d'un Dieu qui, quoi que l'on fasse, doit tout pardonner parce qu'il est amour. Éloignant ainsi toute forme de culpabilité de sa conscience, qui l'entraîne de jour en jour à une plus grande élasticité, au nom de cet amour permissif fallacieux et d'une tolérance plus dangereuse encore. Il exige une liberté totale où Dieu, comme l'Église, n'ont plus droit qu'à des places de spectateurs passifs. Ce n'est plus Dieu qui décide, qui guide, qui conseille. Ce n'est plus sa volonté qui est recherchée. C'est l'homme qui pense, qui s'exprime et qui agit comme il l'entend. C'est l'homme qui dispose de son corps et jouit de ce, ses sens comme bon lui semble, sans se référer à une quelconque morale. C'est l'homme qui se permet de mettre en doute la parole même de Dieu, l'authenticité des Écritures, les prophéties de l'Ancien Testament, les miracles de Jésus et la présence réelle dans l'Eucharistie. C'est l'homme qui n'accepte plus les sages consignes du pape et qui crie, et qui crie au nom de la liberté, saine sa de l'obéissance, son horreur du respect, son mépris de la pureté. Tel est, selon lui, le droit à la différence. Que des incroyants suivent de telles tendances, cela ne nous étonne guère. Mais lorsque lorsqu'elles sont le fait de chrétiens aveuglés par le monde, nous ne pouvons que nous en attrister. Et écoutez de nouveau ces paroles de la seconde épître de Saint Paul à Timothée, qui nous disent bien clairement où est notre devoir et où est notre Dieu. Donc là, on va lire la, le, le, le livre de Timothée. Euh, « Dans les derniers jours surviendront de mauvais moments. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, « Sans cœur, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, gonflé d'orgueil, ami du plaisir plus qu'ami de Dieu, sous les doigts de la piété dont, dont ils auront renié le pouvoir. De cela aussi, éloigne-toi. Pour toi, demeure dans ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de qui tu le tiens et que depuis l'enfance, tu connais les saintes lettres Elles peuvent te donner la sagesse qui mène au salut par la foi dans le Christ Jésus. Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et par son apparition et par son règne, prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, convainc, reprend, exhorte en toute patience et avec souci d'enseigner. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la, saine doctrine, la sainte doctrine. Au gré de leur désir, l'oreille leur démangeant, ils s'entoureront d'une foule de maîtres et ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour se retourner vers les fables. Pour toi, use en tout de circonspection, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste, remplis pleinement ton ministère. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 non mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, Non et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, Non et mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.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 Cinquième mystère, le recouvrement de Jésus au Temple. Fruit du mystère, la recherche de Dieu en toutes choses. Rechercher Dieu en toutes choses, comment cela est-il possible Tout d'abord, il ne s'agit ni d'identifier Dieu à la nature, ni de se laisser séduire par les théories de certains mouvements qui aiment à parler de Dieu en termes de force ou d'énergie cosmique. Il ne s'agit pas davantage de mêler Dieu à l'utilisation outrancière que certains êtres humains font de leur corps et de leur intelligence dans un but égoïste de jouissance, de domination ou de destruction. Ces individus, nous dit Saint-Pierre dans sa seconde épître, sont des fontaines sans eau et des nuages chassés par la tempête. Les ténèbres les plus épaisses les attendent car, proférant de grands mots vides de sens, ils promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Rechercher Dieu en toutes choses, c'est le reconnaître comme créateur et maître de l'univers entier, et savoir déceler autour de soi les signes permanents de sa toute-puissance. C'est être admiratif envers les beautés de la nature, et ne pas hésiter à utiliser la journée du dimanche, qu'il nous a donnée comme journée de trêve, pour aller le retrouver non seulement à l'église, mais aussi hors de, de, hors de nos villes trépidantes, dans quelques cadres accueillants et paisibles. Rechercher Dieu en toutes choses, c'est encore savoir reconnaître son visage en chaque créature humaine, savoir déceler le cœur d'or sous la, sous la hideur, la tendresse sous la fermeté, la sagesse sous la simplicité. C'est acquérir de jour en jour un plus grand discernement qui nous permette de fuir les pièges du tentateur sans tomber dans ceux des apparences trompeuses. C'est savoir lire la, la sincérité dans le regard du juste, même si son vêtement nous repousse, et la fourberie dans celui du puissant même s'il nous séduit. Rechercher Dieu en toute chose, c'est vivre constamment en compagnie de Jésus, prendre sa croix et le suivre pas à pas, parfois jusqu'au calvaire, sans un gémissement, sans un murmure. C'est, à l'exemple de Marie, offrir à Dieu dans un fiat de tous les instants notre vie entière. Rechercher Dieu en toute chose, c'est croire tout ce qu'il nous a révélé et qu'il nous enseigne par son Église, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper, c'est croire aux signes qu'il nous envoie afin de vivifier notre foi. C'est croire à l'assistance si précieuse de nos saints anges gardiens, dont le Saint-Père rappelle périodiquement l'existence bien réelle. C'est croire à la communion des saints, à l'intercession de ces derniers pour nous auprès de Dieu, à la puissance de la prière et au triomphe de l'amour sur la mort. Rechercher Dieu en toutes choses, c'est enfin nous laisser guider et conduire par Marie, notre bonne Maman,